Bonjour à tous et à toutes. Il est, euh, il est 11 heures. Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints pour ce webinaire dédié à la maîtrise des risques euh, euh, liés aux usages de l'hydrogène. Euh, je vous propose qu'on attende encore quelques minutes. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter et puis on commencera. Je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc moi je suis Charlotte Moitier, je suis responsable marketing pour les secteurs line énergie et transport au sein du groupe Apav et j'ai en charge la partie développement de de l'ensemble de nos offres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Philippe Cos et Manuel Roda qui animeront ce webinaire et répondront à vos questions qui pourront être déjà présentes ou à venir. Juste quelques mots avant de, de commencer de façon un peu plus pratico-pratique. À droite de votre écran, vous allez avoir un module qui s'appelle « Questions ». Donc là, vous pouvez formuler l'ensemble des questions que vous avez tout au long de la présentation. On y dédiera un temps spécifique à la fin de la présentation pour, pour y répondre. Sachez que si vous avez beaucoup de questions et que nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble de celles-ci, euh, on reviendra vers vous par mail, euh, de façon euh, commune ou individuelle, pour apporter des réponses à vos questions dans les meilleurs délais. Euh, tout au long de la présentation, on publiera quelques petites questions de sondage, sous forme de, de mini-sondage, donc il doit y avoir 4 ou 5 questions. Euh, C'est très rapide, il suffit juste de, de se positionner et de cliquer euh, quand on a voté. Donc, je vous invite à bah, vous prêter à l'exercice et puis je vous en remercie. Pour information également, le support de présentation euh, ne sera pas transmis. Toutefois, euh, dès l'issue du webinaire, vous recevrez par mail un lien avec euh, le replay en intégralité qui vous permettent d'avoir accès euh, à tout ce qui s'est dit et euh, l'ensemble du support. Voilà, je laisse la parole à Manuel et je vous souhaite une excellente euh, présentation. Merci Charlotte. Donc, bonjour, Moi, je m'appelle Manuel Rodin, donc je suis responsable du marché euh, énergie euh, au sein de la direction commerciale du groupe APAV. Euh, donc, comment va se dérouler cette euh, présentation donc, On va vous faire un bref rappel du contexte et des enjeux du marché de l'hydrogène euh, aujourd'hui, euh, les risques qui sont à prévenir liés, euh, liés euh, à, ce, à cet hydrogène, la réglementation applicable aujourd'hui, euh, comment on peut... Euh, sécuriser les étapes du, de, des projets liés euh, à l'hydrogène, et enfin, pourquoi euh, bien évidemment, pourquoi travailler avec nous. Euh, donc je serai, euh, comme l'a dit Charlotte, euh, accompagné par euh, Philippe Cos qui se présentera tout à l'heure, et qui est responsable du métier euh, conseil économ... et accompagnement technique au sein de l'APAV. Euh, rapidement, l'APAV, c'est euh, 150 ans d'expertise, 12 400 experts à l'intérieur du groupe, capacité d'intervention dans 45 pays, avec 130 agences, 170 centres de formation et 18 centres d'essais. Pour commencer, donc le contexte et en jeu autour de, de l'hydrogène décarboné. Donc pour rappel, aujourd'hui, la production d'hydrogène décarboné représente 5% de la production totale d'hydrogène. Euh, L'enjeu étant de passer euh, sur, euh, à 2030 à une production d'hydrogène décarboné à 52%. Euh, tout ça est, euh, est encadré par la loi énergie dont l'objectif est d'atteindre euh, la neutralité carbone euh, en 2050. Euh, donc ça va avoir euh, plusieurs euh, impacts. Euh, on estime un, un 6 millions de tonnes de CO2 évitées par an grâce à l'usage de cet euh, hydrogène décarboné. Euh, la création d'un nombre assez conséquent d'emplois euh, euh, pour la filière et euh, euh, des investissements à hauteur de 3,4 milliards d'euros euh, pour le développement de, de cet hydrogène décarboné. Les enjeux pour nous autour de, de, de trois secteurs qui sont l'industrie, l'énergie et les transports, c'est bien évidemment de décarboner, la production industrielle et donc pour cela de transformer et d'adapter les infrastructures pour pouvoir permettre à la filière industrielle de se, de se développer pour ce qui est de l'énergie c'est bien évidemment de pouvoir avoir une, un lissage de la production des énergies renouvelables grâce au stockage de, de l'énergie sous forme d'hydrogène et de pouvoir le, le le stocker et le distribuer sous forme de, de réseau, soit en l'injectant dans les réseaux existants, soit en créant de, de nouveaux réseaux. Euh, et pour les, pour les transports, de développer et d'harmoniser l'offre de mobilité lourde notamment, euh, de définir les risques acceptables pour l'ensemble des acteurs du, du secteur et de pouvoir euh, euh, le distribuer euh, avec des, des performances opérationnelles satisfaisantes tout en sécurisant l'ensemble des, des équipements liés à l'usage de cet hydrogène. Euh, donc, notre expertise nous permet de pouvoir euh, intervenir sur l'ensemble du cycle de vie de l'hydrogène et des projets, donc que ce soit en phase de production, hein, aujourd'hui aussi bien carboné que décarboné, euh, mais également euh, du stockage hein, sous toutes ses formes, gazeuses, liquides ou euh, solides, euh, les phases de transport également que ce soit via canalisation ou euh, peu importe le, le contenant finalement euh, sur, par voie routière euh, ou euh, ferroviaire euh, la, la distribution via toutes les, les, les stations de, de, de ravitaillement et de recharge en hydrogène qui doivent être mises en place et euh, l'usage final que ce soit sur, pour l'énergie, pour l'industrie ou bien pour le la mobilité je vais laisser euh, philippe euh, prendre la main merci manuel bonjour à tous donc oui je, je me présente à nouveau donc euh, philippe cosse et je suis donc euh, à la direction technique du groupe apa et, et particulièrement sur les sur les projets mettant en œuvre de l'hydrogène le, le référent euh, pour représenter les métiers du, du conseil et de l'accompagnement technique à projet en essayant de vous proposer systématiquement des solutions un petit peu tout en un et on va voir comment sur les différents enjeux et qui répondent à, à vos différents besoins et enjeux un jeu sur, sur les projets que, que vous mettez en œuvre et, et, et qui font appel à des systèmes à hydrogène. Donc, euh, comme Manuel vient de le, vient de le, le souligner, la place de, de, de, de l'hydrogène dans la transition énergétique euh, dépend de nombreux critères, dont euh, la maîtrise des risques. On va essayer de voir euh, comment, euh, dans, ces, dans ces slides qui sont à suivre, là, on, on travaille pour essayer de, de maîtriser euh, globalement ces risques. Alors... Euh, il y a une nécessité euh, de prendre en compte tous les acteurs du, du projet qui, qui, qui mettent en œuvre de l'hydrogène euh, ou de la solution euh, pour ceux qui fabriquent des, des, des solutions euh, conteneurisées ou, ou intégrées euh, mettant en œuvre des systèmes à l'hydrogène. Et, et ce, dès les premières esquisses du, du design, euh, afin euh, d'identifier les éventuels freins, euh, verrous, euh, risques critiques, et de manière à, à, à, à mener ces analyses de risques avec un objectif euh, qui est toujours le même, c'est d'éviter des blocages ou des augmentations très importantes sur le CAPEX des projets, euh, en, en mettant euh, une bulle de protection contre ces risques. Donc sur cette euh, diapositive, vous voyez deux grandes typologies de risques, donc des risques socio-économiques et des risques physiques, avec des effets sur l'homme et l'environnement bien sûr, et euh, particulièrement euh, pour l'hydrogène, mais euh, sur tous les autres projets, j'allais dire, euh, industriels, qui mettent en œuvre de, de, de, de, des systèmes euh, industriels, on est amené, euh, et la PAF peut vous accompagner, euh, à réaliser toutes les analyses de risque, euh, selon euh, que l'enjeu était un risque de perte d'exploitation. Euh, de de verdissement de vos procédés industriels ou de, de, de mettre en œuvre des systèmes à hydrogène dédiés au transport, par exemple. Alors, euh, les chefs de projet euh, ont pour mission, en général, de, de, de, de, de réduire, parmi d'autres missions, de réduire l'exposition aux dangers à un niveau aussi bas que, que, que possible. Euh, donc, euh, le, le, la gravité, selon, ce, le, le, le, enfin, au niveau de, de, de nos approches et de nos méthodes de travail, nous travaillons avec toutes les méthodes de, de caractérisation des risques et il convient de, de, de, de, de bien comprendre les risques qui sont et les dangers qui sont liés euh, et spécifiques à l'hydrogène et notamment en raison de ces caractéristiques, euh, les les risques de, de, de, de, de fuite euh, et de perte de confinement, euh, les risques liés à la fragilisation de certains matériaux par l'hydrogène, l'accumulation euh, de, de certaines. ou euh, la formation de poches euh, en poids en point haut, car, car l'hydrogène a des caractéristiques euh, de, de, de légèreté euh, très importantes, euh, et puis les effets en nuit, donc, euh, tels que les feux, les, les, les explosions, les effets thermiques ou les propagations rapides de, de flammes euh, liées à des fuites d'hydrogène. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue euh, sur euh, la molécule d'hydrogène, euh, certains avantages qui peuvent être mis à profit pour maîtriser les risques. Euh, donc dans les méthodes que nous utilisons pour.. Euh, Réaliser ces analyses de risque, il y a systématiquement euh, la prise en compte de base d'événements de, de, euh, ou incidents ou accidents euh, qui ont tout lieu. Euh, et l'hydrogène permet, par, par exemple, on le voit sur cette diapo, euh, sur une fuite, euh, fuite d'hydrogène sous pression, euh, un bruit généré. Euh, est très important et par exemple sur le projet e-port euh, là récemment euh, sur Toulouse et sur l'aéroport de Toulouse euh, un incident euh, donc euh, lié à une fuite d'hydrogène a pu être euh, maîtrisé sans sans, sans sans danger et sans cause euh, importante à partir du bruit généré donc euh, tout, tout, tout, toutes ces caractéristiques sont maîtrisées et très connues euh, sur l'hydrogène et sur les différents projets industriels mettant en œuvre de l'hydrogène là, ce, ce, ce qui est nouveau aujourd'hui, euh, ce sont les différents usages, les nouveaux usages de l'hydrogène, notamment en mobilité et en transport, euh, qui, qui, qui nécessitent de réaliser ces analyses de risque dans un contexte donné du projet euh, où les gens euh, n'ont pas l'habitude et ne sont pas aguerris à, à ces risques-là. Donc il y a un enjeu forcément de montée en compétences et de formation sur, sur la filière hydrogène donc, parmi les avantages qui peuvent être mis à profit euh, sur, ce, sur, sur, sur cette molécule, on a quand même euh, donc, euh, un faible rayonnement de flammes, euh, hors mélange bien sûr avec de l'oxygène pur un pouvoir de dilution dans l'air qui est quatre fois supérieur à celui du gaz naturel, par exemple. Euh, donc, euh, ce qu'on cherche à éviter, c'est le confinement de l'hydrogène dans, dans les environnements. Euh, bon, le, je viens de le dire, le bruit généré et puis l'absence de toxicité, ce sont quand même des propriétés qui mettent en avant euh, des, des, des avantages de, de, de l'hydrogène pour contribuer à la transition énergétique et la conception sur des systèmes passe forcément par une bonne connaissance de tous ces risques. Et puis surtout, euh, le choix des méthodes en fonction des projets et des risques identifiés euh, comme étant critiques, le choix des bonnes méthodes pour les analyser, euh, et ensuite ben, les moyens à mettre en œuvre euh, avec euh, les bases d'accidentologie et les méthodes, études de danger, etc., réglementaires ou pas d'ailleurs, euh, qui sont à notre disposition et à votre disposition pour euh, maîtriser ces risques. Alors, la réglementation applicable, euh, c'est difficile d'être euh, exhaustif dans un webinaire de, de 45 minutes, hein, euh, mais à ce stade, il faut retenir, donc, euh, comme on vient de le voir, que les analyses de risque qui sont, lorsqu'elles sont bien menées, euh, permettent de plus, beaucoup plus de facilité pour, euh, pour euh, prononcer ou euh, pour engager les démarches d'évaluation de conformité euh, Liés au, au projet. Euh, et, et, et donc, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est euh, mettre une bulle de protection QHSE, ce que j'appelle le 360 degrés QHSE sur, sur les risques, pour, avant d'engager les procédures d'évaluation de conformité. Donc, euh, on a vu comment réaliser une analyse de risque globale dans, dans, les, dans les diapos précédentes, euh, ce que j'appelle l'étude à 360 QHSE, elle a pour maîtriser les risques technologiques, puis les risques procédés, donc dérive des paramètres de conduite du procédé, ainsi que les risques équipements. Une fois que ce travail est fait, il convient à la maille de chaque projet, bien sûr, de construire une matrice, matrice 360 degrés là aussi, des exigences réglementaires normatives applicables au projet pour Déjà, bien les connaître, euh, ne pas faire de redondance dans les évaluations de conformité, parce que ça peut, ça peut, ça peut avoir un impact sur le coût des, des, des études HSE dès les premières phases de conception. Et puis, surtout, euh, mettre face à chacun des acteurs du projet, euh, donc, euh, pour le, bien le caractériser, les, les, les, les rôles et les responsabilités. C'est ce qu'on voit sur cette diapositive. Donc, on parle d'un projet mettant en œuvre un système à hydrogène, avec euh, différentes, euh, différents contextes et caractéristiques liées aux usages. Euh, ensuite, euh, selon qu'on est euh, sur un, un projet euh, multisite, différentes installations, euh, les procédés, les produits, les utilités permettent de caractériser le projet. Et ensuite, euh, il y a tous euh, des documents qui nous permettent d'avoir les informations euh, nécessaires pour construire ces matrices d'exigence. Et ça, c'est incontournable de travailler de cette manière-là, si on ne caractérise pas correctement le projet au départ, on risque d'oublier euh, certaines autorités compétentes qui auront à se prononcer euh, pour, pour permettre, euh, par exemple, d'obtenir les dossiers d'autorisation. Euh, donc, euh, ben, sur, sur, sur le, le, la, la caractérisation du projet ensuite, on identifie euh, les, les rôles, comme je viens de le dire, des différents acteurs et on va le voir dans les diapositives suivantes, ça nous permet ensuite de scinder la réglementation qui s'applique à ceux qui endossent un rôle de fabricant et à ceux qui endossent un rôle de, de plutôt d'utilisateur. Et c'est dans ce webinaire ce que je vous propose de, finalement de, de, de, de, de, de, de, pour simplifier de scinder euh, le cadre réglementaire euh, d'un projet hydrogène sur toutes ces phases avec une réglementation applicable aux fabricants ou applicable aux utilisateurs. Je ne sais pas si je dois répondre aux questions, je vois qu'il y a dans, déjà une question posée ou si on y, re, si on y répond euh, sur la suite. Donc, les le, le, le, on y répondra par la suite, Philippe. On y viendra par la suite. Donc, on voit ici, euh, sur ce slide, la réglementation euh, applicable euh, aux fabricants. Comme je viens de le dire, euh, c'est pas du tout euh, sur ce webinaire qu'on pourra être exhaustif. Il convient chaque fois de, de, de, de prioriser et de faire une étude de, de, de, de, de, de critères d'application de ces différentes directives en fonction de votre rôle euh, sur le projet et de, et de votre euh, de, de votre position, euh, soit vous êtes un constructeur, soit vous êtes un utilisateur, soit vous êtes une autre entité. Mais euh, on peut dire que sur un cadre réglementaire euh, marché européen, on a des, des directives ou des règlements euh, avec un périmètre d'application, alors ici on a la directive machine, la directive équipement sous pression, euh, bon, euh, les appareils euh, et systèmes qui sont euh, utilisés euh, euh, en atmosphère euh, explosive, euh, le matériel électrique basse tension, euh, la compatibilité électromagnétique des matériels, euh, les émissions sonores, toutes ces directives-là ont pour objectif, Finalement, de permettre à un fabricant de mettre sur le marché euh, une, un équipement ou une solution conforme à certaines exigences de ces directives, et avec un marquage et avec la position euh, de marquage CE, avec certaines procédures selon les directives qui peuvent être des procédures que l'on appelle d'auto-certification, euh, moyennant certaines obligations de moyens, ou dans certains cas euh, faisant appel à l'intervention d'un organisme notifié tel que la PAV ou d'autres collègues le font, euh, et ça permet aux fabricants d'être en règle et dans une situation administrative euh, donc, euh, régulière vis-à-vis -vis de la commercialisation de son équipement. Euh, donc euh, l'ensemble le, le, des directives là, euh, applicables au système à hydrogène n'est pas exhaustive. Par contre, euh, il y a certaines règles. règles directive ou réglementation spécifique à la fabrication d'installations mettant en œuvre de l'hydrogène donc production, stockage distribution et il y a un guide d'ailleurs qui permet de qui permet de, de, de bien dégrossir, Je, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais il y a un guide qui a été rédigé par un travail commun, la PAV y a participé d'ailleurs pour la directive équipement sous pression, un travail commun entre l'ADEME, l'INERIS et d'autres acteurs, qui permet de bien dégrossir, selon l'équipement et selon le, le projet, cette matrice des exigences réglementaires applicables. Alors, sur cette diapo, on voit, comme je l'ai dit, la différence entre certaines réglementations, comme on vient de le voir, qui s'appliquent aux fabricants et d'autres qui s'appliquent aux exploitants ou ceux qui ont ton rôle d'exploitant. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon les projets, l'organisation des projets et selon les acteurs. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes utilisateur que vous n'aurez pas à prendre en compte euh, certaines directives fabricants puisque euh, sur les projets il ben, y a des gens qui ont un rôle d'intégrateur, il y a des gens qui euh, construisent euh, eux-mêmes certains équipements euh, sans passer par des équipementiers et à ce moment-là ils endossent le rôle du fabricant ou quand euh, ils font certaines modifications sur les équipements ils endossent également un rôle de fabricant. Donc tout ça, c'est à bien euh, finaliser dans la construction de la matrice et des exigences, comme je l'ai dit précédemment. Euh, la PAF peut vous accompagner à le faire, et c'est souvent d'ailleurs que, que, que dès les premières euh, études du projet, les gens nous, nous posent des questions parce qu'ils ne savent pas trop finalement ce à quoi euh, ils sont soumis dans le cadre de, de, de, leur, de, leur, de leur implication sur le projet. Euh, donc ici, on est plutôt sur des, des directives, des règlements ou, ou des codes qui, euh, donc dites sociales. Prenons l'exemple d'un risque explosion qui, qui est régi par par trois directives, donc la directive machine peut, peut, peut traiter la génération de, du, du, du risque d'une zone ATEX aux abords de la machine, et elle est applicable, mais il y a aussi une directive ATEX qui, qui est dite matériel qui correspond au marquage du matériel qu'on va retrouver en zone à risque d'explosion, et il y a une directive sociale qui impose à l'utilisateur euh, ou à l'exploitant d'un système mettant en œuvre de l'hydrogène de rédiger un document qu'on appelle le document relatif à la protection contre le risque d'explosion pour les, protéger les, les, les, les travailleurs. Et ce DRPCE est une partie du document unique que cet exploitant doit rédiger pour son, son unité. Donc on voit bien que globalement, il faut bien analyser un risque pour derrière être capable de répondre aux exigences réglementaires qui traitent une partie... Euh, des moyennes de de de, de, de de de ce qu'on appelle les MMR, hein, les, les, les moyennes de protection contre, à mettre en œuvre contre contre les risques. Euh, donc ces directives dites sociales là euh, sont là pour protéger les travailleurs euh, contre donc euh, santé-sécurité des travailleurs, hein, sur, sur les différents sujets qu'on vient d'évoquer, euh, donc euh, l'exposition, le bruit, l'exposition aux vibrations, euh, aux champs euh, euh, électromagnétiques, euh, euh, et, et, et lorsqu'on est sur des, des, des gros projets industriels, comme on vient d'en traiter par exemple sur le port de Port-la-Nouvelle, et qu'on est exposé à la directive dite euh, « accident majeur, dites ces réseaux, là il y a les études de danger, etc. Et, et, et on est sur ces, ces, ces enjeux réglementaires également. Alors un zoom sur la réglementation en France euh, spécifique. Un zoom sur la réglementation en France spécifique euh, aux rubriques ICPE. On a essayé, j'ai essayé de lister sur cette diapo. Euh, la plupart des rubriques qu'on peut, euh, euh, donc euh, ICPE étant euh, installation classée pour l'environnement, donc la réglementation euh, des installations classées pour l'environnement euh, peut euh, imposer euh, pour les systèmes à hydrogène d'appliquer certaines arrêtés euh, et les, les, les, la nomenclature, euh, les nomenclatures de rubriques euh, traitant de la production, euh, pour la 3080, du stockage pour la 4715, de la distribution d'hydrogène, donc les stations de distribution, la 1416, ou d'autres directives, ou d'autres rubriques traitant de, de, du remplissage de bouteilles pour le transport d'hydrogène, ou euh, des ateliers de, de réparation de véhicules. Donc ces études de... de, de d'installations classées pour l'environnement, pour euh, font appel à ces rubriques avec des arrêtés euh, type à étudier. Certaines de ces arrêtés sont d'ailleurs en cours euh, d'évolution et, et les, il y a des échanges entre l'INERIS, la DGPR et les organismes pour, euh, et les acteurs d'ailleurs de la filière qui sont adhérents de, de France Hydrogène pour faire évoluer certaines rubriques de manière à, à fluidifier un peu la... la, la la, la, la, la genèse des projets, et d'ailleurs euh, tout, tout le monde a à peu près euh, en tête le, le projet de loi d'accélération de, euh, des ENR actuellement, et on est tout à fait dans, cette, dans, cette, dans ce contexte-là, euh, et la PAF peut, peut, peut vous aider à, à, à réaliser toutes ces études liées aux, aux ICP. Donc, euh, également, euh, réglementation applicable aux exploitants, ben, certaines ré réglementations spécifiques, euh, où, par exemple, pour certains démonstrateurs euh, en phase de, de, de R&D, euh, certains écosystèmes nous demandent de, euh, de l'accompagnement pour aller euh, installer un démonstrateur dans un établissement recevant du public. La réglementation applicable, là, dans ce cas, est euh, euh, le, le règlement... Euh, donc euh, installation euh, ouverte au public, et puis certains projets font appel également à des règles locales d'implantation, il ne faut pas les oublier parce que dès la construction de la matrice, il convient de, de, de, de, de, de n'oublier personne à ce moment-là. Alors, un petit zoom sur cette diapo, euh, et sans être exhaustif, sur euh, la réglementation spécifique euh, au transport, euh, transport, euh, donc, euh, non pas transport d'hydrogène euh, au départ, mais euh, toutes les toutes les, les règlements euh, liés euh, au système embarqué sur les, les, les véhicules, donc euh, routiers, ferroviaires, maritimes. On ne parle pas ici, hein, j'ai pas... Je n'ai pas parlé de, de cette, sur cette diapo de, de, de, de, de, de, de, de l'aérien parce qu'on est sur des enjeux de, de légèreté avec euh, avec en plus des, des niveaux d'autonomie et des programmes R&D qui ciblent qui cible des, des, des donc pour l'aéronautique des systèmes à hydrogène mettant en œuvre des réservoirs à, avec des alliages légers euh, et, et, et, et, et, et par nécessité le stockage d'hydrogène liquide donc à, à moins de 253 degrés, avec tout ce que ça euh, impacte comme un jeu de sûreté de, de fonctionnement derrière. Et aujourd'hui, cette diapo ne, ne, ne traite pas ces sujets-là. Mais on peut voir euh, donc le, le, le, la liste de, des règlements euh, liés euh, aux ADR, aux RID. Euh, DG avec les, les autorités compétentes qui certifient ces systèmes. Euh, ensuite l'arrêté TMD, donc l'arrêté TMD, c'est transports euh, et matières dangereuses, qui oblige euh, donc d'avoir euh, un conseiller euh, sécurité TMD et ce conseiller sécurité TMD euh, traite de tous les risques liés au transport euh, d'hydrogène, avec, euh, avec euh, comme l'a dit Emmanuel auparavant, la possibilité même d'avoir de, de, de, un process qui qui permet derrière directement d'injecter l'hydrogène le, dans, les, dans, les dans les canalisations de transport. Et aujourd'hui, on est déjà sur la filière à penser, euh, depuis euh, l'ordonnance hydrogène et l'intégration les, les, de l'hydrogène dans les notions de garantie d'origine hydrogène vert, euh, on a une circulaire qui reconnaît le H2 euh, par les certificats de garantie d'origine. Alors, comme on vient de le voir, on parle de, de, de projets à hydrogène. Alors, avec bien sûr une personnalisation de, de, de chacun des projets en fonction des usages et de la taille des projets. Mais ce qui est important à ce stade, c'est de bien sécuriser toutes les étapes du projet de façon à avoir une maîtrise globale des risques sous un angle coût-qualité-délai alors sécurité, sûreté, bien sûr, mais coût qualité, délai, c'est un nuit. Et si on ne met pas une bulle de protection euh, totale contre tous les risques, ben, on a des risques de, de dérive sur les autorisations de, de, de, de, de, de, de, de, du dossier permitting, euh, ce qu'on appelle le dossier permitting, donc... Euh, toutes les autorisations nécessaires pour, pour construire le, le, les installations ou pour démarrer les installations derrière. Et, et donc, c'est important de bien sécuriser toutes les étapes. Et ce que propose donc euh, APAV, c'est de s'intégrer, euh, bien sûr, pour répondre à vos enjeux spécifiques sur toutes les phases d'un projet. Alors, sur, le, sur, les conceptions, sur la phase de conception, on parle de... Conception préliminaire, puis conception détaillée. Donc en conception préliminaire, on va pouvoir vous aider euh, à, à réaliser toutes les analyses de risque euh, liées à la protection de l'environnement. En gros, euh, l'objectif, c'est de bien figer les implantations, de bien respecter euh, toutes les nuisances et d'analyser tous les paramètres euh, liés au, au process en question pour bien maîtriser ensuite les risques de nuisances, les, les implantations, les risques liés au voisinage et, et les exigences liées aux implantations. Alors, on n'est pas forcément sur, par exemple, pour l'ICPE, sur sur sur une étude de danger parce qu'elle n'est pas toujours imposée et nécessaire mais on peut être en apport sur un simple porteur à connaissance pour les gens qui ont l'habitude de, de de de ce jargon là de ces sujets là euh, l'aide à la rédaction de de porteur à connaissance euh, pour, mettre, pour informer une DREAL qu'on va mettre dans son atelier un système mettant en œuvre de l'hydrogène par exemple. Donc les méthodes qui sont listées sur cette diapositive sont des méthodes d'analyse de risque connues par les acteurs qui, qui ont l'habitude de, de réaliser ces études-là, on parle d'ASIDE, on parle d'ASOP, l'ASIDE est plutôt une analyse de risque qui va vous permettre en conception préliminaire de, de, de figer les implantations, l'ASOP est plutôt une analyse de risque euh, qui va vous permettre de faire varier des dérives de paramètres procédés, trop de débit, pas assez de débit, etc. Et de mettre en place euh, toutes les revues, euh, alors ce qu'on appelle la revue SIL, c'est la revue des systèmes euh, de safety integrity level, des systèmes de, de, de commandes globaux du système à hydrogène. Toutes ces méthodes-là sont des méthodes euh, appropriées à la maîtrise de, du risque. En construction et en réception, quand on a réalisé les analyses de risque, ben, on réédige ce qu'on appelle des plans... Euh, des plans de, de, de contrôle sur les, les phases qui visent les phases de construction et de réception, avec euh, trois solutions que vous propose la PAV pour garantir la conformité de, de vos process et de vos équipements. Donc là, on est sur le risque process et le risque équipement, l'intégration de toutes les analyses de risque qu'auront fait les différents fournisseurs, par exemple le fournisseur d'un compresseur, sur sa, sur sa fourniture, il aura... Euh, forcément, on fait euh, des essais euh, prévus, des essais de réception en usine puis sur le site, et on est sur ces sur ces, sur ces approches là. Euh, donc dans la solution, A.P.A. peut être euh, votre tierce partie pour vous aider à sécuriser le risque équipement, euh, le risque fournisseur également, et, et garantir ensuite la, la sécurité sur les chantiers euh, au travers de toutes les missions et les prestations connues. Hein, donc les, les là pour le coup, qui répondent à des exigences réglementaires telles que euh, le contrôle technique de construction, la mission de coordination et euh, de, de, de sécurité pour les chantiers clos. Euh, toutes les approches sous le, le, un décret de, de 92 de, de, de prévention liée à la sécurité et à la mise en œuvre des risques liés à la, à la coactivité de toutes les entreprises sur les chantiers et puis sur la mise en service des installations tous, tous les tests nécessaires contraints ou volontaires pour assurer le bon fonctionnement de la sécurité de l'ensemble de l'installation alors on l'a vu dans les premières diapos, la maîtrise du risque peut être, le risque ciblé peut être aussi un risque de perte d'exploitation. Donc on peut aller sur ces phases-là, sur des études de disponibilité, sur certains projets, on nous l'a demandé. Ça fait appel à, à bien sûr, l'étude de certaines fiabilités de, de composants pour s'assurer que, que, que, que l'installation soit, soit sûre, sûre au sens performance fonctionnelle pour l'exploitant. Donc en exploitation, ben voilà, on peut à partir de là, euh, l'installation de démarre en général elle a été livrée il y a une période de, de, de montée euh, en puissance et puis de fin de garantie. Et, et si on a bien travaillé avant sur les phases de, de conception et de, et, et de construction, ben l'exploitant euh, bénéficie d'une installation sûre euh, avec euh, un risque résiduel qui est maîtrisé, un dossier de complétude réglementaire et ça lui permet ensuite de euh, d'assurer la sécurité des collaborateurs. Et là, sur les solutions, on a toutes les prestations donc, euh, réglementaires qu'on a vues sous les directives sociales euh, qui permettent de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, entre autres vis-à-vis euh, -vis des risques auxquels ils sont exposés. Euh, la, la fiabilité également de, de, de, de l'exploitation avec des... des des, des, des prestations de contrôle réglementaire euh, qui sont imposées ou pas d'ailleurs, donc euh, la vérifi les vérifications périodiques euh, euh, en service des équipements sous pression, des installations électriques, euh, etc. etc. Euh, et puis euh, également euh, des risques spécifiques liés aux ATEX, donc explosion euh, à la foudre, euh, vulnérabilité à la foudre, parce que sur. Euh, des installations ICPE on a également euh, donc euh, l'imposition de faire ce qu'on appelle une analyse de risque foudre des études techniques et, et ensuite des vérifications périodiques du matériel euh, et des barrières qui, se, qui, qui sont mises en œuvre. Donc tous ces contrôles-là euh, peuvent être faits par, par nos services dans, dans cette solution. Et ensuite, euh, également, euh, la possibilité ben, de, de, déjà de, de, pour l'exploitant euh, de développer euh, la performance environnementale à partir d'outils et de suivi, de, de veille réglementaire, puisque ces réglementations évoluent. Euh, et puis de, de, de prestations d'accompagnement sur les différents managements euh, qualité, RSE, euh, 14 000, un, 50 000, un, etc., avec toutes les reconnaissances que, que, que, que, que, que, que, que certains exploitants industriels ou, ou clients peuvent cibler. Et n'oublions pas la maintenance, hein, puisque de la maintenance vis-à-vis -vis de la formation sur les systèmes à, à hydrogène, on le sait, euh, c'est un métier en, en tension. Et donc, la PAF sur cette maintenance peut vous accompagner à sécuriser, bien sûr, les installations pour que le matériel, le, pour que les personnes qui, viennent, qui viendront intervenir sur ces installations soient en sécurité. Donc, à maîtriser les opérations telles que la consignation d'installations de, de, de, mettant en œuvre de l'hydrogène ou la remise en service suite à, suite à certaines opérations de maintenance. On le voit, par exemple, sur des systèmes à hydrogène, ben, un contrôle. Euh, périodique euh, d'équipement sous pression nécessite de faire une, une visite intérieure tous les 36 ou 40 mois, ce n'est pas aussi évident que ça de remettre en service l'installation à prix contrôle sans avoir effectué euh, ben, les opérations correctement, euh, les opérations d'inertage et de remise en service, parce qu'on risque de provoquer par exemple un mélange explosifs, hydrogène, oxygène, donc un savoir-faire et puis euh, une sécurisation de tout ce qu'on appelle les modes dégradés euh, d'exploitation. La maintenance en fait partie et c'est là-dessus que la PAF peut vous aider. Là, sous un angle d'attaque euh, technique, humain et organi organisationnel, donc un diagnostic de vos techniques, de vos installations. Euh, la, la montée en compétence par des, par des programmes de formation de vos collaborateurs pour maintenir les installations, et puis l'organisation de la maintenance aujourd'hui, parce qu'on sait que sur certains ateliers, une partie de la maintenance est sous-traitée, une partie de la maintenance est conservée, donc la mise en place des plans de maintenance et, et, et également euh, toute, la partie, euh, toute la partie montée en compétence des collaborateurs. Mais là, vous avez de toute façon sur notre, notre site web là, un lien qui vous permet de voir toutes les offres que nous pouvons être amenés à vous proposer sur le métier de la maintenance. Voilà. Merci Philippe. Alors je vais reprendre la main rapidement pour vous présenter donc pourquoi choisir APAV, quels sont les avantages à travailler avec nous. Euh, donc premièrement, donc, la formation, donc, on l'a dit, hein, 170 centres de formation et euh, pour lesquels euh, nous avons développé des, des, des modules de formation spécifiques au métier de l'hydrogène que nous pourrons euh, notamment vous proposer euh, soit en distanciel, soit en, euh, en présentiel, soit en mixte euh, présentiel et digital. Learning. Euh, donc comme on l'a dit, donc, 150 ans d'expertise dans la, dans la maîtrise des risques et donc nous pouvons vous offrir un, un pilotage en mode projet avec un, un, un point d'entrée un guichet unique qui s'occupera de la suivi du, du suivi de votre projet du début à la fin avec et qui s'occupera lui de, de, de l'organisation et de trouver les, les compétences en interne pour répondre à votre besoin et enfin donc, nous sommes engagés au sein du de la filière hydrogène, via notre participation à France Hydrogène, puisque nous participons à l'ensemble des, des, des groupes de travail qui, qui ont lieu au sein de, cette, de ce réseau. Quelques exemples d'entités qui ont, qui ont déjà fait appel à nous sur, sur des problématiques liées à l'hydrogène. Donc, dans les, les différents secteurs d'activité, euh, énergie, industrie et transport euh, que, dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, voilà, il me reste à vous remercier pour, euh, pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer euh, aux, aux échanges liés aux questions-réponses. Tout à fait. On a eu quelques questions. Je vais les reprendre dans l'ordre par lesquelles elles sont arrivées. Donc tout d'abord on a eu une question, euh, bonjour, que veut dire PFD, PID <rire> Ouais là il ne faut pas se focaliser là-dessus, ce sont euh, les schémas de, de fonctionnement, donc euh, ce sont des, des acronymes anglais, euh, PID par exemple Process Industrial Design, c'est un schéma qui va permettre d'identifier le fonctionnement du process en schématisant les tuyauteries et les organes tels que les soupapes, les vannes, les filtres, etc. Et, et c'est par exemple le PID, une donnée d'entrée pour nous permettre d'analyser ce qu'on appelle les risques par, par la méthode ASOP, donc qui est une méthode qui fait appel à la lecture de ces PID pour derrière faire varier certains paramètres, euh, trop de débit, trop de température, pas assez de débit, pas assez de température, et ensuite, par des méthodes d'analyse de risque, et, et telles que les nœuds papillons, nous, nous permettre de modéliser le système de manière à, à, à quantifier les risques, euh, par toujours pareil, je ne suis pas rentrer dans les détails, mais la cotation de... de sa probabilité d'oscurrence et de sa gravité. Et, et, et donc, euh, la cotation du risque permet ensuite de mettre en place les moyens de mesure contre ces risques. Euh, donc, le PID, Process Industrial Design, et, et, et le PFD, Process Functional Design, mais on est sur des acronymes anglais, et effectivement, ce sont des schémas qui permettent de, de, de modéliser et de schématiser euh, l'expression fonctionnelle de l'installation. D'accord. Euh, autre question. Une machine roulante avec un réservoir hydrogène est-elle considérée ATEX euh, Quel titre Alors, on est une, une machine roulante. Euh, alors, je, je vais essayer de. Je, je, vais, je vais faire des suppositions parce que la question euh, mériterait d'être reformulée. Euh, S'il s'agit d'un engin mobile euh, prenons l'exemple d'un chariot élévateur, prenons l'exemple d'une de, de, grue ou d'un équipement euh, utilisé sur un site industriel s'il euh, fonctionne avec un système à hydrogène embarqué, il doit répondre aux exigences de la directive machine qui est la directive 2006-42 qui a été vue dans un de ces slides-là cette directive machine euh, liste est transposée dans le code du travail par certaines règles techniques de conception euh, et par famille de risques. Donc, Il y a des risques liés, euh, des risques généraux et latex et la génération de zones explosives en fait partie. Euh, mais il y a aussi des risques liés à la mobilité des machines, donc ces deux, tous les articles qui sont sous ces deux paragraphes vont être applicables. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, parce que si là par contre la, la, la, la machine doit évoluer, euh, sur, le, sur sur le sur, non pas dans, dans, dans un milieu privé, mais euh, sur une enceinte publique, il y a d'autres règlements qui vont, pour, qui vont devoir s'appliquer. Donc, euh, il faut faire attention, euh, je, je, je pourrais prendre peut-être euh, les coordonnées de la personne qui a posé cette question pour lui répondre plus précisément après avoir approfondi. Pas de souci. Euh, autre question, le DRPCE est-il obligatoire uniquement en France Quid des autres pays européens À ma connaissance, la directive à, attends, la directive sociale à texte. Je, je, je, je, dois, je dois voir avoir le, le, le référent à texte là. Je, je, il y a un cas qui, qui me vient un cas qui me vient à, à l'idée où la réponse n'était pas aussi simple que ça à donner, donc je répondrai a posteriori. Ok, très bien. Hop. Euh, pour un bateau, si l'hydrogène est utilisé comme carburant pour la propulsion ou pour la génération d'électricité à bord, est-on soumis au référentiel maritime de transport de matières dangereuses Là aussi, là, il faut que je vois. Enfin, le référent TMD. Okay. C'est très particulier et nous, nous avons nous-mêmes nos conseillers et nos référents TMD. Il y a eu certains sujets. Euh, euh, pour, pour le, le CNR là, certaines questions, donc dans le QR je, je répondrai par la suite mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur la réponse définitive Pas de souci. donc on reviendra vers vous avec les réponses quand on aura consulté les experts TMD et Atex sur le sujet mmh. euh, Ensuite on a une question sur le plus basée sur le groupe pour savoir combien d'experts hydrogènes euh, on compte à la PAV et où ils sont basés Alors euh, en, fonction des, en fonction des trois familles de risques que, que, que, que j'ai euh, que, que, que évoqué euh, re, je rappelle hein, le risque technologique, euh, en gros, les études de danger, les études ICPE. On a, pour faire simple, pour donner une idée, 12, 12 experts, euh, enfin, 12 consultants et ingénieurs qui sont capables d'instruire euh, toutes les analyses de risque technologique pour et qui peut le plus, peut le moins, euh, les grosses installations, euh, slash, mettant en œuvre de, de la production et du stockage d'hydrogène en grande quantité. Donc, ils sont au nombre de 12 parce qu'ils ont une qualification, et là, on est sur nos processus de direction technique, pour instruire les dossiers dits euh, à risque majeur, Cveso, il n'y a pas que la molécule hydrogène hein, qui est concernée, bien d'autres molécules nous imposent d'avoir ces compétences-là. Et donc, euh, parmi euh, tous les gens qui ont cette reconnaissance-là, dans notre système de qualification, 12 euh, sont capables d'instruire euh, des, des, des études sur euh, les systèmes à hydrogène. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on s'aligne euh, et nos méthodes de, de, de travail s'alignent sur... Euh, et tiennent compte des RETEX sur les premiers gros projets euh, mettant en œuvre de, de, de, de telles quantités d'hydrogène, comme celui de, de Port-la-Nouvelle que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, euh, en lien avec l'INERIS, les DGPR, etc. Donc, ça, c'est pour le risque technologique. Retenir qu'au au national, hein, je parle, je, ma réponse ne, ne, ne, ne concerne que le national. On a 12 personnes là-dessus. Ensuite. Le risque, la maîtrise du risque procédé, on est plutôt sur des ingénieurs sûreté capables de conduire toutes ces méthodes d'analyse de risque que j'évoquais, telles que les ASOP, les AMDEC, etc. etc. Et là, on est sur des gens qui sont, la compétence requise, c'est euh, vraiment l'ingénieur sûreté, euh, parce que euh, sur ces ingénieurs sûreté, on a des gens qui sont vraiment euh, compétents euh, sur la méthode, la modélisation, la méthode, et quel que soit le système, euh, ils sont capables de mettre en, en œuvre ce qu'on appelle la démarche à l'ARRA et de, de réaliser toutes ces analyses. Et puis ensuite, sur la totalité de nos agences, nous avons, et là, euh, je ne peux pas lister... Euh, par, par, par directive européenne le nombre de, collabora de collaborateurs qualifiés, mais nous avons partout dans les agences sur, sur le territoire national euh, des agents qualifiés pour évaluer les conformités des équipements sous pression, de, de, de, des, équip, de, des, machines, de, des équipements qui répondent à la définition d'une machine, des équipements électriques, etc. etc. Donc euh, risque technologique, sécurisation des implantations, dossier permitting, 12 consultants vraiment spécialisés et d'autres capables de travailler avec. Euh, ensuite, maîtrise du risque procédé, une bonne vingtaine d'ingénieurs sûreté capables de conduire ces analyses de risque global sur la, les dérives des paramètres procédés. Euh, et puis, euh, tout, tout les, toutes les expertises liées à la maîtrise des risques équipements euh, capables de travailler pour les fabricants ou pour les chefs de projet. Mais globalement, retenir que euh, on a quand même euh, sur euh, pourquoi pourquoi retenir APAV euh, et je reprends la, la, la, la, les propos de, de Manu Roda, euh, qui est important, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour le client. Donc un pilote projet. Qui, est, qui, qui, qui fait partie de cette team, donc de, de cette task force qu'on met en œuvre sur l'hydrogène. Et c'est très important de ne pas dissocier les risques. Donc, on s'inscrit dans la continuité depuis le risque techno jusqu'au risque équipement pour livrer à l'exploitant une installation sûre. Tout à fait. On peut même ajouter que dans chacune des régions... Euh, sur lesquelles euh, plusieurs agences sont implantées. Euh, un binôme spécifique côté technique et côté commercial euh, a été mis en place justement pour faire point d'entrée pour l'ensemble des demandes euh, et est tout à fait en capacité de, de répondre. Euh, et si jamais euh, ils ont une bande passante un peu sensible ou un besoin euh, autre d'expertise, euh, c'est à charge à eux de trouver dans le groupe les personnes qui pourront apporter les réponses et revenir vers vous, mais c'est eux qui restent leur point d'entrée pour ne pas multiplier les interlocuteurs de façon à ce que ce soit beaucoup plus convivial et confortable pour l'ensemble des acteurs. Et donc, euh, en complément, hein, j'oubliais aussi, euh, sur certains sujets, euh, il y a vraiment des hyper-expertises, et là, dans la fonction de support euh, sur le, le, les problématiques métallurgiques de fragilisation des matériaux liés à l'hydrogène, on a des, qu des hyper-experts qui travaillent là pour le coup pour le, le compte de la direction technique groupe, donc des sujets comme le réservoir composite, qu'on rencontre souvent bien sûr sur le type 4 en hydrogène, des sujets comme la fragilisation de, de certains matériaux, des sujets comme le TMD le marquage PI de certains équipements sous pression, ou la DESPT, sont des sujets qui peuvent être traités dans la, en profondeur d'expertise de, de, de, par deux, trois experts. Et à ce moment-là, on ne pas le territoire, mais on fait toujours appel à un expert qui se trouve soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit à Nantes, soit à Paris, en fonction de sa localisation. Mais sur le projet, ben forcément, il y a mobilité de ces experts. Voilà. Très bien, merci. Euh, la réglementation intègre-t-elle les stations hydrogènes qui pourraient être mobiles Par exemple, déplacement sur divers chantiers en, en tant que de besoin, en cas de besoin, je pense. Euh... Je veux que je reprenne. La réglementation intègre-t-elle les stations hydrogènes qui pourraient être mobiles, qui seraient déplacées en fait, sur différents chantiers en fonction du besoin Alors, je, je, vais, je vais revenir aux usages, et peut-être que je... je... S'il s'agit du... Dans les différents usages qu'on a vus de l'hydrogène, on a vu qu'on euh, qu pouvait, par exemple, euh, avec euh, des piles à combustible, de, enfin, on pouvait euh, avoir des solutions qui permettent de produire de l'électricité par des systèmes à hydrogène, des groupes électrogènes euh, mobiles euh, qui se déplacent sur les ch chantiers en tant que de besoin. Donc, cette réglementation, euh, là, on a accompagné, par exemple, de... De, de, de clients, j'ai en tête H2X qui figurait par, par, sur la diapo qu'a commenté Manu Roda ou EoDev. Bon, ce sont des solutions qui, sont, qui permettent de produire de l'électricité, des groupes électrogènes euh, qui se déplacent sur les chantiers en tant que de besoin. Et la réglementation intègre ces stations, oui, enfin ces, ces systèmes-là. Et on a accompagné par toutes les rubriques que j'ai vues, depuis les analyses de risque euh, du procédé jusqu'à euh, l'application de toutes les directives pour que ces solutions globales, qui sont souvent des solutions containerisées euh, puissent euh, bénéficier du marquage CE pour être euh, en règle avec les règles de libre circulation et mise en service sur les chantiers. Euh, si, euh, si on parle par contre de, de station H2, euh, mobiles qui qui qui sont des stations pour euh l'usage en mobilité, hein, donc avec des dispensers et de la distribution de l'hydrogène. Oui, c'est pareil, on a accompagné des clients qui sont sur des solutions, on est en cours d'accompagnement des clients qui sont sur des solutions, euh, euh, de, de, de, des programmes de pilotes et de démonstrateurs, et pour, pour la mise sur le marché euh, de ces solutions, mais par la même approche, hein, euh, une, une maîtrise du risque QHSE global, toutes les analyses de risque, et puis ensuite, une matrice des exigences à partir des documents qui nous sont fournis, et et l'application de la réglementation qui s'applique à ces fournitures-là en fonction des caractéristiques du procédé et des composants qu'on nous soumet. C'est difficile, j'espère que je réponds, je pense que dans les deux cas... Euh, y, y a, y a, ça répond à la question quoi. mais oui la réglementation intègre euh, euh, les stations alors si on est sur une station de distribution euh, mobile, euh, on va analyser la rubrique 14-16 pour les ICPE, selon euh, les débits euh, journaliers ou horaires qui vont être mis en jeu par la station avec les différents seuils de la rubrique etc je ne vais pas rentrer dans les détails. dans d'autres cas on va être que sur le groupe électrogène, que sur l'application des directives, bah, stations, machines des etc. Voilà Très bien. On arrive à la fin du temps imparti. On a encore le, le temps de, de répondre à une ou deux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je m'excuse, j'avais désactivé la caméra en répondant aux questions. <rire> J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Euh, sachez en tout cas que euh, par rapport aux réponses -là qui viennent d'être apportées, euh, elles seront compilées, synthétisées et mises en ligne sur notre site Internet pour que vous ayez euh, tous accès et que vous puissiez les retrouver euh, quand vous en avez besoin. Donc euh, n'hésitez pas à consulter notre site à PAF.fr. Euh, vous avez également l'ensemble des dossiers traitant du sujet et les différentes thématiques euh, autour qui ont été euh, abordées. Si vous avez des questions, eh l'ensemble de nos équipes se tiennent à votre, à votre disposition, pareil, pour vous accompagner ou simplement pour, pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Moi, je, moi et l'ensemble de l'équipe, on vous remercie pour votre présence et votre participation, que ce soit au sondage ou aux différentes questions posées. Et euh, on va vous souhaiter un très bon appétit et une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.